on va plus fort, euh, rap plus fort, rap À mettez-vous tout ça en scène. Aujourd'hui, on est là pour, euh, pour un concert, faire, euh, pour, un concert ouais, pour la fête de la musique. C'est juste un, une balance pour régler les micros. Et à 5 heures, ils font tout le show, 30 minutes. J'espère qu'il ne pleut pas, qu'on s'amuse beaucoup sur scène et que le public soit chaud pour nous. C'est le plus jeune groupe de la soirée. J'appelle viens. Ça fait des frissons dans le ventre, ça... c'est stressant quand même, mais une fois qu'on est dedans, est... ça déchire, c'est canon. <rire> Au début, franchement, on ne pensait pas arriver là déjà. On pensait qu'on allait faire des petits concerts, goujons, squarrelers, sans, sans aller sur un podium. Mais finalement, quand on arrive là, on est content. Et il y a aussi des gens qui m'ont dit que. C'est incroyable tout ça que, que c'est rare de trouver des jeunes personnes rappées, chanter, faire leur propre texte. qui regarder à la télé les infos les gens qui nous, nous pas, ne peuvent pas s'hydrater, ne pas la préserver nous expose au danger.